Salut, à toi, bienvenue sur la chaîne Créativité, la chaîne de la science et de la technologie. Si tu es un passionné de la science, tu es aussi un passionné de la technologie. N'oublie pas de faire ceci de t'abonner pour découvrir les nouvelles sciences, les nouvelles technologies, les nouvelles inventions à travers le monde. Donc, n'oublie pas, restez, restons ensemble sur cette chaîne et. Oublie-toi et partage aussi cette chaîne pour d'autres personnes. Et si c'est déjà fait, boum, c'est parti.